L'avenir est entre vos mains. Notre terre vous appartient. Vous avez une mission à accomplir.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 Carbonique, méthane! Oxygène, oxygène, oxygène! Oh, oh, oh, ensemble, on sera meilleur! Nous, on salit tout! Nous sommes les salisseurs, nous dispersons la peur! On dépense notre énergie pour vous pourrir la vie! Nous sommes les salisseurs, hier. Yeah. Les salisseurs ne sont pas servis. 谢谢 Je ne veux pas ramasser. Non. Tu veux ramasser, s'il te plaît? Oui. Écoutez nos conseils. Pour une terre meilleure, nous sommes les nettoyeurs. Ah nous, on, on salue toujours. Microbes, bactéries, virus, pigs pollen, de oh. Du coeur, nous nettoyons, nous sommes les nettoyeurs. Nous sommes les nettoyeurs, nous y mettons du coeur. On a dans nettoyer et pas ramasser vos déchets. Nous sommes les nettoyeurs, yes. Nous sommes les nettoyeurs, nous y mettons du coeur. Stop ou encore Nous, on salue tout. Il pas de trier, il faut acheter les produits recyclés, ici les nettoyeurs. Oh, oh, ensemble on sera meilleurs. Irrespirable, invivable, asphyxiant, oh oh, régénérant, ressourçant, écologique, nous on salue. La on a peur, on empêche les nettoyeurs d'avoir une terre meilleure, nous sommes les salisseurs. Nous, on salit tout C'est dans cette classe Maître, on a une mission, nettoyage un nettoyage alerte verte Montre-moi cette mission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 Et tout.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 microbes, bactéries, virus, pic pollen, coccinelles du cœur, nous nettoyons, nous sommes les nettoyeurs. Nous sommes les nettoyeuses, nous y mettons du cœur. On a nettoyer. Et pas ramasser vos déchets. Nous sommes les nettoyeuses. Yes. Nous sommes les nettoyeurs, nous y mettons du cœur. Stop ou encore. Nous, on s'arrête tout Aspiration. Oh oh. Régénérant. Ressourçant, Écologique. Nous on salue tout. L'écologie c'est vraiment formidable. Quand on des produits recyclables ici les nettoyeurs, ah, oh, oh, ensemble on sera meilleurs. Nous sommes les salisseurs. Nous dispersons la peur, on empêche les nettoyeurs d'avoir une terre meilleure. Nous sommes les salisseurs. Nous, on salit tout C'est facile dans cette classe Maître, on a une mission, un nettoyage alerte verte. Montre-moi cette mission.